Alors, bonjour à tous. Bonne vidéo à vous. <rire> Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup 2017. Voilà mon setup. Et tu sais, Et je vous mettrai et je vous mettrai une photo de ma config. J'espère que cette vidéo C'est top 2017. Vous ah savez, ouais. On est bien en 2017. <rire> non, désolé. On est en 2018. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais vous montrer mon setup et la petite pancarte. Euh... La petite... Merci à celle qui m'a aidé à faire ce tutoriel. De rien, Martin. Euh... Au revoir à tous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager sur les réseaux sociaux.